Bonjour à tous, je suis Florent Jardin, consultant chez Dalibo et je vous propose aujourd'hui une conférence sur les extensions avec PostgreSQL, en vous présentant une, une sélection personnelle sur certaines d'entre elles. Avant de commencer, je souhaite poser le décor avec une situation assez banale, assez commune. Euh, donc on retrouve deux développeurs autour d'une table. Et pour démarrer le projet, l'un des deux propose PostgreSQL en recommandant ce système comme étant le système de base de données relationnelle le plus avancé du monde. Et c'est ainsi que débute l'aventure. Alors, plusieurs mois après le début du chantier, euh, après avoir plusieurs versions différentes du modèle de données et voir quelques procédures stockées, le deuxième développeur se pose la question de vouloir ajouter un peu de qualité de code dans, dans, dans, dans leurs procédures et, et dans, leur, dans leur projet en demandant s'il était possible de faire des, des tests automatisés, des tests unitaires avec PostgreSQL. La première extension s'appelle PGTAP. Euh, il s'agit d'un long projet euh, qui a eu, nécessité plus de 10 ans de, de chantier et qui est à présent stable donc depuis février 2019 euh, afin de proposer un ensemble de méthodes écrites en PL, PG, SQL qui répondent aux standards euh, test et mission protocol euh, afin de garantir des tests unitaires euh, et surtout de pouvoir euh, rapidement euh, obtenir un rapport de couverture de tests euh, avec des retours OK ou KO pour chacun d'entre eux euh, au sein d'une base de données. Donc il est possible d'écrire soit euh, des requêtes SQL euh, avec ces, ces fameuses méthodes PGTAP euh, dans un fichier SQL, ou alors de les intégrer dans une procédure stockée qui sera appelée euh, par l'outil PGProve, qui redonnera donc le résultat euh, de ce fameux rapport de couverture de test. Il existe aussi une autre extension qui s'appelle PLPGSQLCheck, qui est euh, le successeur d'une autre extension qui s'appelait PLPGSQLint euh, qui avait plutôt cours dans les années 2010, mais qui provient du même auteur et dont la version 2 est sortie en septembre 2021. Alors il s'agit d'une version plus complète, hein, plus fonctionnelle de l'ancienne extension, euh, qui va améliorer euh, grandement euh, l'expérience le, des développeurs avec PostgreSQL euh, grâce à plusieurs fonctionnalités. Euh, parmi l'une d'entre elles, donc il y a la, la la recherche grammaticale et syntaxique au sein même des corps, euh, des fonctions et des procédures stockées, euh, où il va nous proposer des améliorations possibles, comme de la, comme de la couverture de code qui n'est pas exécutée, ou alors euh, des champs euh, d'objets qui, euh, euh, qui ne sont pas référencés. Euh, il va également proposer des méthodes qui vont lister les dépendances entre différents objets, euh, différentes relations, comme euh, la, par exemple la dépendance à, à certaines tables ou certaines fonctions au sein même d'une procédure stockée. Et il existe même un mode, un mode qui, qui, qui s'exécute en, en tâche d'arrière-plan, donc avec le, le paramètre Chef Preload Libraries, on va activer ce qu'on appelle le profiler et qui va au moment de l'exécution de chacune de ces méthodes, va chronométrer le temps de chacune des lignes, le temps passé pour chacune des instructions au cœur d'une procédure stockée, donc ça peut être aussi d'une aide assez précieuse pour déterminer les performances au sein même d'une fonction lorsqu'on a des dégradations qui sont observées globalement, et on va pouvoir faire des diagnostics au sein même de ces méthodes. Dans un autre registre, il se peut que les développeurs aient besoin d'un planificateur de tâches, avec PostgreSQL, donc euh, certains bien, qui proviennent euh, donc euh, du milieu Oracle, auront tendance à utiliser des BMS jobs ou DBMS BMS Scheduleur, qui sont euh, deux librairies proposées par, par Oracle pour euh, faire de la tâche planifiée. Eh bien, on va voir avec certaines extensions PostgreSQL qu'il est possible de, de ce, ce comportement. L'extension la plus populaire à ce jour euh, est pgcron, qui a été développée et qui est maintenue par Citus Data depuis 2016. Euh, propose en fait un un processus d'arrière-plan qui va aller consulter euh, une, une table de, de, de jobs et euh, l'extension propose une, une, une, assez, une particularité très intéressante qui est euh, d'avoir une syntaxe entièrement compatible avec celle de cron l'utilitaire sous Linux. Donc ce processus d'arrière-plan va se, se réveiller euh, euh, régulièrement afin de consulter les jobs à exécuter et pour chacune d'entre elles, il va donc réaliser une nouvelle connexion locale sur l'instance pour exécuter le, soit le, la procédure stockée, soit, soit le jobs qui est, qui est, qui a été configuré. Euh, donc PGCron euh, a une intelligence intégrée hein, pour éviter que deux jobs se, se chevauchent. Imaginons qu'un job planifie toutes les cinq minutes dure plus de cinq minutes, euh, il va automatiquement euh, annuler ou reporter l'exécution euh, de cinq minutes plus tard afin de laisser se terminer la première. Euh, il a aussi la particularité d'être compatible avec la réplication, c'est-à-dire qu'il ne s'exécute euh, que sur les instances dites primaires, euh, afin qu'en cas de bascule, il n'y a pas de replanification ou de, de, de, de, désactivation de réactivation d'un job sur une plateforme quelconque. Euh, le job sera donc euh, déjà présent dans l'instance secondaire répliquée pour pouvoir euh, faire la, la succession euh, de, de l'instance euh, en, en panne euh, en, cas de, en cas de bascule. Et ce qui fait également la popularité de PG c'est qu'il est, qu est euh, disponible dans la plupart des catalogues de fournisseurs cloud, euh, ce qui en fait un, un net avantage sur le marché. Une autre extension a fait son apparition cet été, euh, durant le mois d'août 2021, euh, qui s'appelle PG DBMS Job proposé par, par MigOps, dont le développeur Gilles Darold se trouve certainement dans la salle aujourd'hui, euh, qui a pour vocation d'émuler de, de, le composant DBMS Job d'Oracle, euh, dans le cas de, de migration euh, Oracle vers PostgreSQL, pour conserver les mêmes syntaxes de planification. Euh, contrairement à pg le, le scheduler, donc le, le processus qui va déclencher et consulter la table de planification est externe à PostgreSQL, il s'agit d'un débon écrit en Perl euh, qui va pouvoir euh, surveiller les travaux à, à exécuter, donc euh, il va se réveiller toutes les, les cinq minutes, mais il a aussi la particularité d'avoir euh, une, une écoute sur, sur l'instance avec euh, PG Notify, donc les queues les de, de notification interne à PostgreSQL afin de pouvoir exécuter des, des jobs dits euh, asynchrones qui sont, qui sont spécifiques euh, avec Oracle euh, et donc ce, ce surveillance de, des travaux asynchrones s'exécute toutes les 100, les 100 millisecondes pour réussir à, à déclencher un job de façon asynchrone sur l'instance. Une autre question qui pourrait être posée au cours de la vie du projet, il s'agit de la conformité envers les réglementations des territoires. Donc, On va parler des données sensibles, qu'elles soient des données personnelles, médicales ou bancaires. Et le développeur aura raison de se poser la question sur est-ce qu'il est possible de chiffrer facilement les données avec PostgreSQL. L'extension PJ Crypto est fournit nativement et propose différentes fonctions de hachage ou de chiffrement, tout dépend si vous avez besoin de récupérer l'information ou non, euh, ainsi que des fonctions de données aléatoires pour, pour euh, transformer ou remplacer des informations euh, sensibles par des informations euh, euh, qui ne pa permettent pas de retrouver euh, le contenu d'origine. Euh, le hachage, on va recommander la méthode Crypt qui euh, supporte les algorithmes habituels, en plus de proposer euh, du salage pour euh, renforcer la robustesse de, du, du hachage. Et parmi les fonctions de, de chiffrement, on va également encourager l'usage euh, du chiffrement par PGP, euh, qui répond euh, à plus de, de, de, de situations que ne le font les autres méthodes de, de chiffrement brut, euh, notamment en, en faisant une contrôle de l'intégrité de la donnée chiffrée, euh, ainsi que supporte le, le type texte pour, euh, pour le chiffrement. PGP est également fourni de la, du chiffrement symétrique avec une seule clé publique ou alors asymétrique avec deux clés, une clé publique et une clé privée. Donc c'est au choix, vous voyez un exemple de, donc de ce chiffrement et, de, et surtout de déchiffrement de la récupération de l'information avec mon exemple d'une clé privée. L'extension PostgreSQL Anonymizer proposée par mon collègue Damien Clochard euh, est une extension euh, actuellement en version bêta au moment de l'enregistrement de cette vidéo euh, qui propose une approche originale euh, de l'anonymisation des données dans une instance PostgreSQL avec ici des règles de masquage, euh, qu'elles soient statiques ou dynamiques, euh, grâce à des security labels au niveau des, des objets et des colonnes de votre table. Euh, le fonctionnement est assez, euh, assez original avec euh, une série de, de méthodes et de fonctions euh, fournies par l'extension euh, qui va permettre soit de façon statique de remplacer euh, intégralement les données de façon permanente avec des données factices, des données soit transformées, euh, soit aléatoires, euh, mais en tout cas qui, qui deviennent permanentes euh, au niveau du système. Euh, L'autre méthode de ces mé... donc, euh, correspond à la transformation dynamique, euh, qui permet d'appliquer la règle de transformation exclusivement pour les personnes dont le, le Sécurité Abel correspond à Maskid, de, donc des rôles de, de lecture anonymes, euh, qui ne consulteront pas la donnée réelle au sein des tables, mais passeront par des vues intermédiaires euh, dans lesquelles seront opérées les transformations des données. Euh, donc l'extension installe également un, un utilitaire qui s'appelle PGDumpAnon, qui est écrit en, en Go, et qui permet de faire automatiquement l'extraction des données de l'instance avec les, la lecture des données anonymisées par les règles de, de masquage au niveau de, de vos colonnes et de vos tables. Donc Ici, j'ai proposé un, un exemple avec la création d'un label sur un rôle et d'une colonne phone, donc téléphone, sur une table people. Donc Il s'agit d'un exemple issu du, du workshop que mon collègue Damien a écrit et qui est disponible sur le site de, de l'extension. Les choses deviennent intéressantes dès lors qu'un problème de performance survient sur la base de production et que l'équipe de développement n'arrive pas à reproduire les ralentissements sur leurs données de, de test. Euh, on va voir qu'il existe euh, plusieurs extensions qui vont permettre d'identifier euh, rapidement les requêtes qui, qui sont considérées comme lentes et euh, d'autres extensions qui permettent également d'accompagner le développeur pour euh, positionner des index, les bons index sur les bonnes colonnes. L'extension la plus connue et la plus utilisée aujourd'hui s'appelle PGST Statement. Elle est incluse dans PostgreSQL depuis la version 8.4 et évolue avec des évolutions mineures et majeures à chaque nouvelle version de PostgreSQL. Son principe repose sur la collecte des statistiques, des planifications et des exécutions de requêtes avec pour particularité de pouvoir normaliser une requête afin de la rendre reconnaissable par sa forme au cœur de toutes les requêtes exécutées dans l'instance et disposant d'un identifiant unique qui s'appelle le query ID sur lequel il sera capable d'exécuter des, des, des, des requêtes dans la, la vue PG Statement pour identifier là où les requêtes dont le nombre d'exécutions euh, est supérieur à la moyenne ou alors que le temps total d'exécution euh, euh, correspond au temps total de l'activité d'une instance. Avec la version 14, euh, il y a eu un, une, une petite avancée euh, avec l'apparition du, du paramètre Compute Query ID qui repose sur l'algorithme de normalisation de PGStatStatement pour fournir globalement dans l'instance un Query ID par requête. Également, l'extension s'est vue euh, l'ajout d'une nouvelle vue qui s'appelle pg_stat_statement_info, euh, qui permettra de mieux connaître le fonctionnement des opérations internes dans l'extension. Pour aller plus loin, il existe l'extension PGQuatchStat, maintenue par l'équipe Powa depuis 2016 qui repose sur le même fonctionnement que PG16 Statement, avec une collecte non pas des statistiques d'exécution mais des statistiques d'apparition des prédicats de jointure euh, ou des prédicats de recherche dans les requêtes captées par l'instance. Euh, ça peut être une très grande aide euh, au niveau des diagnostics d'index manquants ou non optimaux euh, comme le montre ici mon exemple euh, affiché sur l'écran euh, sur la colonne euh, AID euh, du PGBenchCount où l'on voit qu'une qu exécution euh, a provoqué la lecture de, de 100 000 lignes et que 99 999 d'entre elles ont été filtrées donc n'ont pas été retournées à l'utilisateur. Avec une fonction spécifique de pgquastat, il est possible d'obtenir un, un diagnostic, donc un, un rapport euh, des opérations manquantes. Ici, l'ajout par exemple de notre, euh, de notre index sur cette bonne colonne AID de la table PGbenchcount. La dernière extension sur les performances que je souhaitais vous, vous partager était HypoPG, euh, développée par l'un des, des contributeurs de Powa depuis, de, depuis 2016, euh, qui propose euh, l'équivalent de l'index invisible avec, avec Oracle, mais sous PostgreSQL euh, grâce à ce qu'on appelle donc des index hypothétiques euh, qui va permettre de d'émuler la présence d'un index exclusivement lors d'un explain euh, au cœur d'une session unique euh, dans PostgreSQL. L'index hypothétique est stocké au niveau de la mémoire de la session connectée. Elle ne sera donc valable que durant euh, le, le, la vie de cette session et n'aura aucune incidence sur les autres sessions concurrentes euh, en termes d'espace de, de, disque, en termes de, de blocage de lecture. Euh, ou de maintenance, et donc ça peut être une, une aide supplémentaire pour identifier si l'index peut être proposé par PG Qualstat précédemment euh, est euh, véritablement efficace sur la nature de notre requête. Euh, mon exemple ici, euh, c'est issu de la documentation de, de, de HypoPG, avec un, un index hypothétique créé par la méthode -create index, euh, qui reprend la syntaxe de, de création de l'index et on vérifie qu'avec un explain, le select remonte bien une lecture index scan. Si l'on fait un explain euh, avec l'option analyze, donc l'exécution réelle de notre requête, l'index hypothétique ne sera pas utilisé puisqu'en fait on va bénéficier ici de la lecture réelle, donc euh, l'absence d'un index va provoquer euh, le sexcan au niveau de notre table. Enfin, je voulais aborder avec vous euh, la problématique des très fortes volumétries, celles qui surviennent lorsque la, le projet euh, aboutit euh, à, à une, une mise à l'échelle très importante avec l'accroissement du stockage des données et de la quantité de lignes dans vos tables. Et euh, Il va falloir qu'on se pose la question de comment, euh, comment passer à l'échelle, faire en sorte que PostgreSQL accueille des milliards de lignes sans euh, dégrader les performances pour répondre à ces questions, il existe deux solutions, dont la première qui est le scaling vertical, c'est-à-dire l'augmentation des ressources sur un même serveur, euh, des ressources CPU, mais aussi des ressources de volumétrie, donc des disques durs et de l'espace disque. Euh, et PostgreSQL de, propose depuis la version 10 du partitionnement déclaratif qui permet de, de faire du, du découpage dans, entre plusieurs tables de la, même, de la même structure, de la même relation. Euh, parmi euh, les extensions qui permettent de faciliter la gestion de ces partitions, nous retrouvons donc pgpartman, qui a été euh, créé et euh, maintenu par euh, Crunchy Data de, depuis 2018. Euh, qui propose euh, euh, une série d'outils euh, qui facilitent la gestion des, des partitions de type range, donc les intervalles euh, de dates ou de valeurs, hein, euh, qui sont connus pour être euh, non bornés, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une infinité de partitions à gauche comme à droite, en fonction de l'échelle de temps ou l'échelle de valeur, euh, et qui va donc créer automatiquement des, des nouvelles partitions, et même proposer des purges automatiques euh, des, des partitions les plus anciennes qui sont, euh, qui, qui sont obsolètes, ou, euh, ou qui ne répondent plus à l'exigence de, de la rétention. Parmi les fonctions de, de maintenance, on en a plusieurs, hein, qu'on pourra citer euh, comme euh, la création automatique d'une table en table partitionnée, euh, sur la base donc, de règles de, de découpage. Euh, il y a aussi des, des méthodes pour pouvoir remplir et créer automatiquement euh, des partitions entre deux partitions, euh, pour combler les trous euh, d'espace. Il y a également des, des, des, des méthodes pour extraire la, la définition des tables pg-partman automatiquement en SQL, etc. Euh, je vous invite à, à suivre le, donc la, la, la documentation à ce sujet. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le, le, la, vers, la version de l'extension est bien plus stable depuis PostgreSQL 11, euh, qui a apporté pas mal de, de, de, de réponses aux problèmes de contention sur les objets et la maintenance des, des, des relations, et que depuis la version 4.1 de PG Partman, l'extension le, ne nécessite plus le rôle super-user pour être installée et être utilisée avec le partitionnement natif et déclaratif. La deuxième solution pour répondre aux exigences de volumétrie, de forte volumétrie, est en fait le scaling horizontal, donc la distribution des données sur plusieurs systèmes. Et je trouvais intéressant d'aborder cette problématique avec les extensions, ce qu'on appelle les, la famille des foreign data wrappers, qui sont des extensions qui permettent de connecter des systèmes de base de données ou des systèmes de stockage avec PostgreSQL. Par défaut, PostgreSQL édite son propre foreign data wrapper qui s'appelle le PostgreSQL FDW, euh, en plus du file FDW livré avec PostgreSQL. Et, euh, bonne nouvelle, c'est compatible avec le partitionnement. Donc, il sera possible de, de créer une architecture distribuée sur la base de partitions externes euh, qui composera donc une table principale dans l'instance PostgreSQL primaire et euh, sur lesquelles il sera possible de faire des requêtes et de déployer... Euh, Plusieurs serveurs qui répondront euh, à cette question. Depuis la version 14, est apparu un nouveau nœud qui s'appelle le async foreign scan, qui va garantir la parallélisation de nos requêtes euh, sur plusieurs euh, systèmes sous partition, donc des, des, des tables, des partitions externes, afin d'accélérer les performances. Autrement, pour faire de la distribution horizontale sur plusieurs systèmes, il existe l'extension Citus, qui est d'un tout autre ordre, qui est proposée par Citus Data depuis 2016 et qui a une longue histoire derrière elle. Il faut savoir que, donc, avant la version 5 de l'extension Citus, il s'agissait en fait d'un fork de PostgreSQL qui s'appelait CitusDB, édité par la société Citus Data. Euh, et depuis euh, quelques années, Citus Data appartient à la société Microsoft et permet euh, d'être compatible avec les systèmes Azure, euh, notamment avec l'hyperscale PostgreSQL euh, qui repose sur la technologie de Citus. Euh, cette, euh, le mécanisme de distribution proposé par Citus est différent euh, de, que, de, du partitionnement et des tables externes avec Foreign Data Wrapper euh, et même avec de la réplication logique, on est sur, sur un, autre, un autre fonctionnement qui est propre et original à Citus avec un découpage de tables. On a un certain nombre de shards qui seront ensuite distribués sur des différents nœuds de calcul à travers une interface unique qui est une instance principale, une instance primaire d'exécution. Si tu est compatible avec le partitionnement pour réussir à faire des micro shards et donc d'accueillir encore plus de volumétrie. De par son implémentation assez originale, il faut cependant connaître les limitations d'une euh, telle extension avec l'incapacité d'exécuter des, des requêtes, euh, par exemple des récursives CTE, donc des, des, des requêtes récursives, on ne peut également pas faire de select for update, hein, faire poser des verrous sur la totalité des shards n'est pas autorisé à travers l'extension, et même des opérations d'agrégat avec des grouping sets qui peuvent être assez limitées. Citus euh, Data a proposé une nouvelle extension depuis février 2021, donc la version euh, Citus 10, qui met euh, à la communauté, qui ouvre à la communauté, euh, les méthodes d'accès columnar. Euh, donc il s'agit d'un stockage colonne euh, pour PostgreSQL 12 et version supérieure avec encore une fois des limitations, notamment les écritures delete et, et update, euh, ainsi que la fonctionnalité de shared rebalancers, euh, qui n'était jusqu'à présent disponible que pour les versions d'entreprise, et donc cette fois-ci, euh, la possibilité de pouvoir euh, ajouter ou supprimer un nœud de calcul euh, avec cependant un verrou d'écriture pendant l'opération sera possible pour la version communautaire. J'espère que ce petit florilège sur les extensions avec PostgreSQL vous a plu et vous a éclairé sur les différents usages qu'il est possible de faire avec le système d'extension. Je vous retrouve tout de suite pour répondre à vos questions. Oui, tu disais que Citus était un fork de PostgreSQL. Est-ce que c'était vraiment ça ou une extension oui, d'accord. Alors non, depuis la version 5 euh, de Citus, euh, l'ancien système en, qui était un fork de PostgreSQL est devenu depuis une extension à part entière et elle est permet d'être de, euh, de, de supporter des nouvelles versions, en tout cas de PostgreSQL, sans, sans avoir de, de, de déviation au niveau du code. Euh, C'est un choix qui permet également de le déployer facilement sur, euh, sur le cloud, avec notamment le support par Azure, euh, rien qu'avec l'installation d'une extension et donc le suivi du projet communautaire à côté. Oui, alors, au niveau de la configuration, Citus euh, nécessite euh, que l'extension le, soit, soit installée sur le coordinateur, donc l'instance principale, ainsi que sur tous les nœuds de calcul, euh, afin de pouvoir bénéficier du même langage de communication pour euh, réaliser les requêtes et la distribution des, des données entre les différents nœuds. Donc, elle doit être installée et chargée également au démarrage donc, euh, dans le Chart preload Libraries, le paramètre de configuration Postgres. C'était juste savoir si l'extension euh, CITUS, Citus euh, devait être chargée euh, au démarrage de l'instance en cher prélude de librairie. Donc c'est le cas. Bonjour, merci pour la, euh, ces, ces petits indices. Euh, je reviens sur le partitionnement. Donc, euh, voilà, je continue sur ce sujet par rapport à un autre, une autre intervention de ce matin. Euh, donc on m'a orienté sur PG Partman, mais moi j'attends toujours le partitionnement automatique euh, au, niveau du, au niveau du noyau, enfin au niveau de Postgres même Est-ce qu'on peut simuler euh, des créations de partitions euh, dynamiques avec euh, PG Partman ou ou ça se limite au partitionnement d'une table qui existe déjà. Alors, PG Partman fait de la, la, la création automatique, mais il faut configurer euh, ce, ce système-là. Donc, en fait, il ne détecte pas automatiquement la clé de partitionnement d'une table. Il va falloir la configurer dans une, dans une table de configuration euh, dédiée. Euh, et le, donc, un, il y a un scheduler interne qu'il faut euh, qu'il faut configurer avec, les, les, encore une fois, le paramètre chart, pilot libraries hein, euh, qui va se réveiller de temps en temps afin de consulter la table de configuration et de vérifier s'il existe ou non des données dans la partition par défaut euh, de notre table partitionnée configurée afin d'adapter et de créer automatiquement la, la partition manquante. Donc ça, c'est une tâche de, de, de maintenance qui sera régulièrement exécutée sur la table ou les tables qui ont été configurées. Est-ce que ça répond à la question Excusez-moi, oui, donc ça, ça passe par les, les. données passent par la partition par défaut, qui récupère les données qui ne rentrent pas dans les partitions existantes, et le scheduler les extrait pour les remettre dans une nouvelle partition. Oui, c'est ce que fait l'extension, le, ce c'est une routine interne qui permet de rééquilibrer les données et de les remettre dans les bonnes places. Alors du coup, euh, le partitionnement par défaut avec la partition défaut euh, n'existe qu'à partir de la version 11, donc euh, avant cette version-là, euh, cette fonctionnalité est un, euh, un peu instable, c'est pour ça qu'on préconise, en plus de, des, règles de, euh, des problèmes de règles de contention, on préconise d'utiliser la version 11 et supérieure. Bonjour, merci aussi pour la, pour la présentation. Toutes celles que vous avez citées dans les extensions, il n'y en a aucune dite de confiance C'est volontaire Alors. Je n'ai pas cause, alors pas connaissance d'un tag euh, trusty ou trust au niveau des extensions. Euh, ce que je pourrais apporter comme réponse, c'est celles qui sont apportées, enfin euh, c'est les comment dire les extensions euh, contributions officielles de PostgresQL, donc dans celles que j'ai présentées, il y avait au moins euh, PG Crypto. Et, euh, les for et PostgreSQL, PostgreSQL, Foreign Data Wrapper également, qui font les deux extensions de ma sélection. Euh, toutes les autres sont des contributions externes, donc euh, des, euh, des contributions de la communauté ou de sociétés qui éditent du logiciel autour de PostgreSQL. Euh, donc, pour avoir confiance, il faut donc faire confiance à ces contributions, à, à ces différentes sociétés qui, qui les éditent. Et euh, la meilleure façon, et c'est un petit peu la base de mes travaux pour vous présenter aujourd'hui un florilège exhaustif, c'est de vérifier en fait, l'activité autour de ces, euh, de ces projets. Donc la plupart sont hébergés sur GitHub. Et ce qu'il faut, c'est regarder euh, les dates de publication, le nombre de, de patchs euh, et euh, la fréquence d'activité en fait, sur la, le travail de ces extensions. Pour moi, c'est le seul indicateur de confiance. C'est euh, la vie du projet autour. Est-ce que la communauté est active, ça permet d'avoir un bon avis sur, sur la vie de, du projet et, et sa pérennité dans le temps. Merci à vous.